Je tous et dans ces lieux. Tout esprit de distraction, tout esprit qui n'est pas de Dieu, j'ai le chasse le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il, grand roi. Béni soit-il, les saints des saints. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous gardons le silence. Je vais demander à passer va prier pour la parole. nous te rendons grâce car tu es notre Dieu. Nous bénissons ces moments qui nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous sommes bénis dans ta présence pour écouter ce que tu as préparé pour nous. Certains sont blessés. Certains sont fatigués, Découragés même celles-là qui sont malades physiquement et spirituellement. Mais Seigneur laisse que cette parole puisse guérir une vie, puisse restaurer une vie par les nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Père, j'ai pris qu'elle te vienne, que ta volonté soit faite dans ces villes, comme au ciel. prions Seigneur que le seul nom, le nom de Jésus, soit élevé au milieu de nous par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la Deuteronome chapitre 30, on va lire le verset 19. Déthéronome 30, verset 19. Si tu n'as pas la Bible, regarde à côté de toi, normalement il y a une Bible. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce verset Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, c'est le cœur côté de toi, je dis, soyez joyeux dans... La Dieu. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content de te voir encore cet après-midi. C'est vrai, ce matin, il pleuvait tellement. Peut-être que tu avais dit euh, aujourd'hui, je ne vais pas venir euh, prier Dieu. Amen. Amen. Amen. Mais que Dieu te bénisse parce que tu as fait violence de venir dans la présence de Dieu. Moi, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai passé une semaine un peu très malade. J'ai même pas pu travailler. Mais par la grâce de Dieu, il m'a encore donné la force d'être devant vous. Voilà pourquoi nous disons merci à ces dieux là Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième, troisième dimanche sur notre, sur notre thème que nous parlons sur les choix. Je pense que pendant ces deux dimanches, tu, tu, tu es en train de prendre quelque chose qui peut qui t'aider peut et comment tu peux commencer à prendre tes décisions ou à faire des choix dans ta vie vous savez, j'avais dit, les choix c'est quelque chose qui est très important. Et les choix c'est pas une chose que tu peux remarquer ses conséquences ou bien ses bons retours maintenant. Les choix c'est quelque chose que tu peux voir ses conséquences ou ses bons côtés plus tard. Donc c'est quelque chose qui peut t'aider. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. J'avais dit, au jour d'aujourd'hui, tu pries beaucoup pour une situation ou pour un sujet. Et ce sujet-là, ça ne change pas. C'est tellement permanent. Et des fois, tu arrives à accuser Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné Seigneur, pourquoi cette situation ça ne change pas? Pourquoi je ne vois pas les changements dans ces domaines? Mais ben parce qu'un jour, tu avais fait un choix où personne ne pouvait changer. J'avais dit un choix, c'est une décision. Ce n'est pas seulement un simple ou une simple décision, mais un choix, c'est une décision qui est finale. Dans cela avait dit, j'ai fait mon choix et personne d'autre ne peut pas venir changer cela. Dans cela avait dit, tu as pris ta décision. Et j'avais dit, vous savez, dans les choix, il y a des exigences. Et pour faire un bon choix, il y a des choses que tu devais regarder. Et si tu ne fais pas attention dans ces choses-là, ça sera très compliqué pour toi dans la vie. Que tu puisses faire un bon choix. Vous savez, dans mes introductions, j'avais dit... Il y a plusieurs personnes, ils sont dans des endroits où Dieu ne les connaît pas là-bas. Dieu te connaît quelque part, mais toi tu es quelque part. Et ça sera difficile pour que Dieu puisse te bénir dans l'endroit où il ne te connaît pas. Tu seras obligé de faire des moutours, de retourner là où Dieu t'a connu... Pour que tu bénéficier de ces bénédictions. Voilà pourquoi les choix, c'est quelque chose qui est très important. Et dans l'exigence le, des choix, j'avais parlé euh, de deux choses. La première chose, j'avais parlé des réflexions que j'avais parlé le dimanche passé. Et j'avais donné plusieurs exemples et plusieurs définitions sur la réflexion. Vous savez, une personne qui n'a pas le temps de réfléchir sur sa vie, frère, tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup. Tu peux être quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Qui marchait même dans la crainte des dieux. Mais si tu ne sais pas un moment s'arrêter à réfléchir sur les choix que tu peux faire, tu sais, tu seras quelqu'un qui va commencer à plaire toute sa vie. On avait lu les livres de Néhémie chapitre 1. Si nous commençons au verset 1 et nous descendons jusqu'au verset 5, la Bible nous donne un exemple d'un homme qui avait attendu ou qui avait pris une nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces nouvelles-là Déjà, ce n'était pas une bonne nouvelle. Vous allez comprendre qu'ils ont dit à Néhémie, Néhémie, Jérusalem est détruite. En regardant sur les commentaires, on nous a dit que les gens qui sont venus donner cette nouvelle-là à Némi, c'était presque des personnes familières, c'est-à-dire, c'était des personnes qui n'étaient pas loin de sa famille. Ils vont lui dire que non, les choses là-bas sont détruites. Jérusalem qui était bien construite, qui était une très belle ville, les portes sont détruites et tout a été dans le chaos. Vous savez, vous savez, si tu étudies la Bible, la première chose que Némi avait fait, il a dit « Lorsque j'ai attendu ces choses, j'ai m'assis ». Et j'avais dit « La position assise, c'est la position d'examiner les choses, la position de réfléchir ». Voilà pourquoi des moments où tu es énervé, on te dira « Assis-toi d'abord, réfléchis ». Les païens, ils ont l'habitude de dire que on ne prend pas des décisions dans la colère. On ne fait pas aussi un choix pendant que tu es perturbé. On ne fait pas aussi un choix pendant que tu n'es pas encore sûr. Et pour faire un choix, tu dois t'asseoir. La position assise, ça te permettra à penser à regarder des, des côtés positifs et des côtés négatifs. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont fait des choix dans leur vie, ils ont seulement regardé des avantages présents. Comment je peux commencer à vivre Comment ma vie va être bien Comment ma vie va être dans la merveille et tout le monde va voir que je suis maintenant bien Ça c'est le présent. Mais les problèmes de choix, ce n'est pas les problèmes de présent. Le problème de choix, les problèmes de choix, c'est les problèmes de futur. Parce que ce qui est très important dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que tu es en train de voir, mais ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est aussi caché dans les choix. Voilà pourquoi un bon, un nom de, un bon un enfant de Dieu, quand tu veux faire un choix, Importe la domaine que tu vas faire un choix, frères et sœurs, tu dois t'asseoir. Assis-toi d'abord. Est-ce que la proposition qu'on est en train de me faire, c'est une bonne proposition? Quel est le côté mauvais et quel est le bon côté? Lorsque je vais faire ce choix ici, lorsque un problème arrive dans ma vie, comment est-ce que je veux m'en sortir? « Est-ce qu'en faisant ce choix ici, si un jour quelque chose m'arrive, je vais vraiment m'en sortir ou je ne peux pas m'en sortir ?» Frères et sœurs, vous savez, beaucoup ont perdu leur vie à cause d'un choix. Il avait une longue vie, elle avait une longue vie devant elle. Mais parce qu'un jour, elle avait pris une mauvaise décision dans sa vie elle ne sait plus comment s'en sortir. J'avais dit, il y a des choix dans la vie. Une fois tu le fais, tu es condamné à porter ta croix jusqu'à la fin. Et des fois, de tels choix, il n'y a personne qui peut t'épauler. Dans les choix, Néhémie, avant qu'il prenne une décision de retourner à Jérusalem, dans les secourir ou dans les aider ses frères la Bible dit il s'est assis et il a commencé à penser combien de fois tu as fait un choix et le même choix que toi même tu avais fait mais un jour si tu t'assois quelque part il n'y a que des larmes qui coulent tu as même honte à dire à d'autres personnes j'avais fait un choix et en ce moment je suis en train de souffrir vous savez, ça arrive beaucoup dans la vie Tu fais un choix, il y a même des conseils qui viennent Il y a même tes propres parents Des personnes qui te connaissent Des personnes qui sont très proches de toi Ils te disent que le choix que tu es en train de faire Ça va te faire souffrir un jour Écoutez, emporté Par les ailes, par ce que tu es en train de voir Tu oublies qu'un jour les choses peuvent être rattrapées. Tu m'as dit, Amen, j'ai continué. Amen. La deuxième chose j'avais dit, c'est le temps. Vous savez, moi j'ai toujours dit, le temps, c'est une très, très bonne réponse dans nos vies. C'est une très bonne réponse dans nos vies. Il y a certaines choses, tu ne peux pas connaître cela. Tout de suite. Mais lorsque tu donnes le temps, tu comprendras que, finalement, cette situation était telle. Finalement, cette circonstance était comme ça. J'ai même dit, dans les domaines des amis, dans les domaines des proches, tu veux décider de marcher avec quelqu'un, tu veux décider de faire business avec quelqu'un. Tu fais décider d'associer les choses avec quelqu'un. Tu fais décider d'avancer, de, de, de, de, de, de, de donner ton cœur à quelqu'un. Frères et sœurs, les temps, les temps, les temps, les temps, c'est très important. Vous savez, moi j'ai appris une chose. En tant que pasteur, j'ai compris que il y a certaines personnes qui nous aiment Parce qu'ils pensent que nous sommes des saints Donne-moi un amen. amen Ils pensent que nous sommes des saints Comme il est là, c est, c est, c est, moi je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui C'est pourquoi Parce qu'il n'avait pas fait un choix de t'aimer comme une personne que Dieu a aimé Mais il avait fait un choix de l'apparence que tu lui donnes Donne-moi un amen. amen. Cela est très important. Tu peux être avec un ami ou une personne que tu marches avec lui. Il sait pourquoi il a fait le choix d'être avec toi. Mais le temps, le temps, ça te aidera à comprendre est-ce que la personne qui marche avec moi c'est une bonne personne Vous savez, j'ai appris une chose, de ne pas seulement attendre des gens, mais surtout de voir. Et quand je vois, j'ai la possibilité d'aller vers la personne et de lui dire que non, la façon dont tu es en train de marcher, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien de n'arrêter pas seulement à écouter parce qu'il y a certaines personnes avant ils avaient une mauvaise vie mais après ils ont pris la décision d'avoir maintenant une bonne vie et si toi tu fais le choix de traiter certaines personnes de ce que tu as attendu dès dans leur passé, tu manqueras certaines bénédictions que les autres peuvent porter dans ta vie et les temps, le temps, c'est très important. Tu veux juger quelqu'un, donne-lui du temps. Tu veux te mettre en collaboration avec quelqu'un, donne -lui du temps. Je vais choisir quelqu'un, je vais passer toute ma vie avec lui. Je vais me marier avec lui. Je vais faire quelque chose d'important avec lui. Frères et sœurs, donne du temps. C'est dans les temps que tu peux connaître les faux et les vrais. C'est dans les temps que tu peux connaître les vrais amis et les faux amis. J'écoutais un prédicateur un jour, nos premières conventions de l'Église, je ne sais pas si c'était dans quelle année. Ça peut être 2013 ou 2012 comme ça. On parlait s'ils racheter les temps car les jours sont mauvais. Cet homme-là, il a dit, voilà pourquoi tu verras certaines personnes, ils ont passé les temps de la jeunesse. Et maintenant, il est devenu un papa de 60 ans, un papa de 70 ans, mais il commence à faire des choses que les enfants de 15, 18 et de 20 sont en train de faire. Pourquoi Parce qu'il a loupé le temps qu'il devait faire toutes ces choses-là. Et il y a des choses tu ne peux plus récupérer. Quand tu le fais, normalement, tu ne devais pas le faire. Les gens vont commencer à te voir comme si ta tête ne fonctionne plus bien. Voilà pourquoi dans les temps, tu peux prendre le temps d'examiner les choses. Le temps frais est très important. Tu ne peux pas laisser passer le temps. Tu ne peux pas aussi de ne pas faire les choses dans le temps. Dieu agit toujours dans les temps. Donne-moi un Amen. Écoutez, il y a certaines bénédictions. Tu peux les arracher seulement dans le temps où Dieu a disposé cela. Quand tu le passes et tu passes cette opportunité, parce que tu as fait choix de ne pas se manifester. Parce que est-ce qu'il n'y aura pas une autre bénédiction Ça viendra, mais ça ne sera pas le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend Cela veut dire, quand nous parlons de réflexion, et dans la réflexion, quand tu arrêtes de penser, pour aller maintenant chercher Qu'est-ce que je peux faire Ou quel choix que je peux faire Ça va dépendre au-dessus du temps Écoutez Dimanche passé je vous avais dit J'ai connu euh, Quelques personnes Dommage je la sœur Aline Dès que j'avais connu au jour d'aujourd'hui Elle n'est plus en vie c'était une femme trop belle. Et à chaque fois les hommes venaient vers elle, elle disait, euh, je prends mon temps. Attendez, je prends mon temps. Et l'âge aussi, ça fait quoi Ça avance. Pendant qu'elle prend son temps, l'âge aussi, ça ne s'arrête pas, ça avance. Et cette arrivée, ce qu'elle, elle attendait, ne venait plus. Et elle était obligée de prendre même celle qu'elle n'avait pas désirée dans sa vie. Dans les choix, je peux réfléchir, mais je dois aussi jouer dans mon temps. Jouer dans mon temps parce que dans les temps, il y a beaucoup de révélations qui sortent. Ah mais finalement, cette personne, je l'ai connue. Il est comme ça. Voilà pourquoi tu verras, certaines personnes, j'ai attendu. Ils disent que j'aime pas faire des amis là où j'ai déjà des amis que j'ai commencé depuis mon enfance. Je préfère marcher avec des amis qui me connaissent depuis mon enfance que de créer encore d'autres amis. Pourquoi Parce que ces amis, j'ai passé du temps. Des moments compliqués, des moments difficiles avec. On a disputé. On a fait des ennemis. On s'est retourné ensemble. Ils connaissent mes chez nous. Moi aussi je connais. Je sais. Quand j'ai grandi, je n'avais pas vraiment des amis, je disais. Je pas des amis, mais j'avais un ami, je disais bien. Il est déjà mort, ça fait longtemps. Et... Ces frères-là, on était, même si on dispute maintenant, ils partent chez, chez eux, je rentre chez moi. Quand on va se retourner, on ne parle même pas pourquoi c'est si c'est là, mais on va commencer directement par. C'était automatique. Parce qu'on se connaissait déjà. Donc, quand tu viens dans cette vie, tu veux te mettre avec quelqu'un, tu veux faire quelque chose. Commence à observer cette personne. Cette personne-là, il est comment? Cette personne-là, il fonctionne comment? Lorsqu'il y a un problème, cette personne-là, il traite des problèmes comment? Ça, c'est important. Tu peux voir des personnes, ils ont fait 12 ans. Ils ont fait 20 ans ensemble. Il y a un secret. Il y a un secret. Donne-moi un amen. Et j'avais dit, Surtout dans l'histoire des réflexions, nous devons surtout, surtout éviter, éviter des faux jugements. Je vous avais donné l'histoire de Naman qui avait pris la lettre des rois, des Syriens pour aller chez le roi d'Israël. Cet homme, lorsqu'il avait écrit la lettre, son intention, c'était pas de provoquer le roi d'Israël. Mais lorsque le roi d'Israël a pris la lettre, il a lu la lettre. Le fait que l'autre lui dise que non, guérit. Le général avant qui vient vers toi. Et lui, il a transformé la lettre de notre roi à un problème. Écoutez Quand nous réfléchissons Quand nous prenons le temps De voir comment sont les choses Écoutez même autour de nous Même à l'église Nous éviterons beaucoup de choses Donne-moi un, un Amen Écoutez même les églises Les gens sortent dans les églises Pour un simple problème des manques et des réflexions. Or, là où tu es sorti, c'est là où réside aussi la bénédiction. Tu sors, tu laisses ta bénédiction et tu commences à tourner, à tourner, à tourner et à tourner. Voilà pourquoi dans mes habitudes, je reçois quelqu'un qui vient à d'une église. Surtout ici à Lyon. Même si pendant que tu prêches, les anges tombent. Je dois savoir pourquoi tu es quitté là-bas. Pourquoi tu as quitté là-bas et pourquoi tu es venu ici. Et tu dois me dire la vérité. Si tu ne me dis pas la vérité, pendant que tu vas commencer à venir je dois toujours savoir parce que je ne suis pas pressé à te donner la chair. Il ne faut pas se mettre avec des gens, marcher avec des gens, faire des choses avec des gens sans pourtant donner le temps et réfléchir de ce que les gens sont. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, le cœur de l'homme est très mauvais. L'homme est très mauvais. Attaché avec une personne, tu dois les connaître. Non, pasteur, ont prie, on prie une même église. Je suis d'accord avec toi. Prier une même église, ça ne te fait pas ami avec quelqu'un. On est frère parce que nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais pour entrer dans l'intimité de l'autre, je dois te connaître. Donne-moi un Amen. Les temps dans les choix, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, je vais parler des, des choses encore. Je vais parler de la paix et de l'influence. Vous savez, dans mes introductions, j'avais dit ceci. Il y a des choix que tu peux faire. Tu ne peux pas avoir peur. Donne-moi Amen. Il y a certaines choses. Je dois dire sincèrement à ma soeur Pour qu'elle soit bien Pour qu'elle puisse prendre connaissance Et lorsque je perds dans mon cœur, Je n'arrive pas à lui dire Ce qui se passe dans sa vie Ou la vérité que je, je dois lui dire Parce que je perds dans mon cœur. D'abord je fais un choix de me mettre moi-même dans les problèmes. Et je fais aussi un choix de mettre l'autre dans les problèmes. Et il y a certains choix ou certaines décisions. Je ne peux pas avoir peur pour le prendre. On va lire la parole. Je ne peux pas avoir peur. Écoutez, déjà la peur, je te dirais que la peur ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Lorsque le diable introduit la peur chez toi, c'est juste pour t'empêcher de ne pas arriver à des objectifs. La peur t'empêchera à affronter certaines choses ou certaines décisions. Mais lorsque tu es quelqu'un qui n'a pas la peur pour faire des choses Tu seras libre De faire des bons choix Et de faire certaines choses Écoutez On n'a pas toujours besoin De faire plaire à tout le monde Lorsqu'on fait nos choix Donne-moi un Amen Même si tu fais tout Je peux t'assurer Même si tu fais tout n'arrivera à hein, jamais Fais les efforts dans tes choix de faire plaire celle dieu quand tu fais un choix de faire plaire à dieu même lorsque tout le monde t'abandonnera à cause de ton choix et que Dieu est d'accord de ton choix les jours où un problème viendra Dieu il sera à côté de Écoutez le premier verset. Lit chapitre 14. Disez-moi le verset 27. Un autre y prend Marc chapitre 8. Si tu trouves, tu peux lire. Luc 14, 27, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne, et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Marc 8, 34. Marc 8, 34, je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephrata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Marc 8, 34. Ah. Marc 8, 34, je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Par... Je vais parler de la peur d'être jugé aux gens. Ça, c'est surtout euh, les jeunes. Non seulement les jeunes, mais tous chrétiens. Vous savez, il y a eu un moment, j'étais allé voir. Euh, jeune, Je voyais qu'elle avait des capacités pour pouvoir servir Dieu et affronter vraiment la foule. Je lui ai dit Écoutez, je vais commencer à te former et on va faire quelque chose pour que tu puisses commencer à entrer en contact avec surtout des jeunes. Elle parlait bien. Si je donne la parole de Dieu, je les connaissais. Elle pouvait très bien travailler. Pasteur, elle avait la grâce de faire ça. Oui. Mais regarde la réponse de la personne. Pasteur, je ne fais pas parce que je perds. Père de quoi? Parce que je perds des jugements. Les gens vont mal me juger. Mais pourquoi les gens vont mal te juger? Ben C'est vrai. La personne il a raison de dire ça parce que elle connaît sa propre vie. Elle connaît les choses qu'elle fait. Parce que vous savez, toi tu peux me voir pasteur avec une veste, je vous prêche la parole de Dieu. « Mais peut-être il y a d'autres choses que je fais que toi tu ne connais pas. »« Donne-moi un Amen. amen. »« Tu peux être à l'église, venir. »« En réalité, tu as une vie où personne ne le sait. » Et pourtant, je voyais la personne tranquille, elle pouvait faire un peu plus. Elle m'a dit non, pasteur, « Juge-moi. »« Les gens vont parler mal de moi. »« Après, je ne vais pas juger non plus. » Je ne sais pas si elle parlait de sa vie passée ou de sa vie présente. Jésus est entré d'appeler les gens venus vers lui. Mais il a dit ceci. Si tu ne peux pas apporter ta croix, si tu ne peux pas apporter ta croix, tu ne peux pas me servir, tu ne peux pas être mon disciple, tu ne peux pas me suivre. Cela veut dire Quand nous acceptons De venir à l'église Quand nous acceptons Jésus Christ Dans notre vie Nous devons faire un choix De tout abandonner à côté Amen. Fais le milieu et nous fréquentons Au travail Dans nos maisons Dans les environnements Nous devons donner un témoignage D'un enfant hein, de Dieu Écoutez, nous avons une vie passée. Nous avons des choses qu'on avait faites. Le problème, ce n'est pas notre passé. Si les gens nous jugent par rapport à ce que nous avons fait, ça, ce n'est pas un problème. Ces choses-là seront toujours collées avec nous. C'est notre croix que nous allons porter tous les jours. Une fois, j'avais fait ceci, mais Dieu m'a pardonné. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis devenu enfant, hein? De Dieu. vous savez des fois tu viens à l'église mais tu aimes jamais apporter la Bible non parce que la Bible est trop lourde non parce que tu n'as pas la Bible à la maison mais parce que tu as peur que les gens te voient avec la Bible parce que tu ne veux pas que certaines personnes te voient avec la Bible tu as peur des jugements en réalité peut-être la vie que tu avais avant c'est que les choses que tu faisais avant tu as réellement abandonné mais tu ne peux pas avoir peur de jugement des gens, écoutez quand tu as peur des jugements des gens il y a certaines choses que ça peut attirer la bénédiction chez toi tu auras peur de le faire et tu ne vas pas bénéficier de ces bénédictions-là. Donne-moi un Amen. Il faut que personne ne te fasse peur dans ces jugements. Écoutez, Jésus est la seule personne qui n'a jamais péché dans la Bible. Il est la seule personne qui n'a jamais péché dans la Bible. Mais Jésus, au bout d'un moment les gens ont parlé mal de lui les gens l'ont critiqué les gens l'ont traité de tout s'il si y avait une personne qui ne devait plus apporter la parole et se tenir devant la poule prêcher, c'était aussi Jésus écoutez ton choix de marcher avec Dieu doit être clair les choix que tu as fait, ton père doit les savoir. Ta maman doit les savoir. Tes frères qui sont tout autour de toi doivent les savoir. Quand tu sors à la maison, tu pars à l'église, ils savent qu'en ce moment-là, tu ne peux pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas te demander autre chose parce que tu as fait un choix de marcher avec Jésus. Non, moi, on va me juger. Moi, je ne peux pas faire ceci parce que les gens vont parler mal de moi. Moi, je ne peux pas faire cela parce que ceci. Mais es-tu enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu Des fois, écoutez, on a des réserves à prêcher les autres. Vous savez pourquoi à cause des jugements. Or, Dieu t'a pris dans un milieu qui était très sale, très suyé. Toi, tu penses l'objectif de Dieu, c'était quoi? Que tu sors et tu restes comme ça. Quand tu sors, ton retour dans ces milieux-là, c'est pour leur dire que j'ai trouvé un bon maître. J'ai trouvé une vie. Est-ce que pouvez-vous me suivre? Mais frère, à condition que ces gens-là puissent voir aussi en toi une vie différente de la vie que tu menais avant. C'est ça l'une des choses que nous, enfants de Dieu, on est en train de faire et on est en train de n'arriver plus de faire en fait. Je suis sorti de là. J'ai dit que je suis devenu enfant de Dieu. Mais la vie que je suis en train d'amener même dans l'église, c'est la même vie que j'avais là-bas. Mais quel choix que je fais L'église. Ou les enfants de Dieu dans l'église. Notre choix, ça doit être clair. Surtout les jeunes. Tu peux me donner un ouais. Amen. Deuxième chose. Le choix de recommencer à zéro. Père. Ta père de recommencer à zéro. Écoutez, tu sortais avec quelqu'un. C'était même pas. Ton nom. Cet homme-là, il appartient à quelqu'un. Cette femme-là, elle appartient à quelqu'un. Tu es béni en Jésus. Tu as donné ta vie en Jésus. Les choix, c'est quoi C'est d'abandonner, non Donne-moi un oh, donne Amen. Oh, donne-moi un Amen. Pasteur, c'est lui qui payait ma maison. Si tu, tu me vois propre à l'église, c'est à cause de lui. Tout ce que je mets, les habits, tout ce que je fais, c'est lui qui donne. Et je perds, je perds de continuer à être propre, de m'habiller bien. Parce que c'est lui qui est mon ressource. Frères et sœurs, quand nous faisons un choix, on doit aussi perdre certaines choses. On doit l'accepter, c'est ça l'avantage d'un choix. Un bon choix, un vrai choix, des fois ça nous fait pleurer. Et vous savez, de tels choix, Dieu nous bénit toujours. C'est tellement sincère dans ton cœur, Dieu voit des choses que tu es en train de laisser. Les choses, en fait, tu es en train d'abandonner. Tu dis que non, non, non, non, non, c'est fini. Maintenant, je fais un choix de suivre Jésus. Je fais un choix de marcher avec Dieu. Je fais un choix que Dieu veut. Tout, je laisse tomber. Je veux maintenant com commencer à marcher avec Dieu. Frère, le choix, ce n'est pas toujours passé. Je me souviens une fois, je reçois une sœur. Et c'était dans, dans les débits de la relation. Et l'homme, il avait vraiment l'envie d'épouser la fille. Mais la vie qu'ils amenaient, c'était tellement sale. À chaque fois la fille tombait avec cet homme, la fille se sentait culpabilisée. À chaque fois elle tombait, elle se sentait culpabilisée. Elle est Parce que je l'aime beaucoup. Mais à chaque fois que je tombe avec lui, je suis quipabilisée, je mets ça sale, je fais quoi? Je lui ai dit d'arrêter, il ne veut pas, ou soit on se sépare. Alléluia. Donne-moi un amène. Amen. Si tu as 50 euros, c'est lui qui te donne. Si tu as une belle chaussure que tu peux porter, c'est lui qui te donne. Mais tu as maintenant besoin maintenant de faire un, à un choix. Je peux te rappeler que cet homme-là, il peut perdre du travail. L'État français, il peut même les récupérer les documents sans rien. Il n'a rien fait, mais on lui récupère les documents. Mais si tu fais le choix d'abandonner Dieu, pour lui, un jour, lorsque le malheur arrivera, toi et lui, vous allez souffrir. Donne-moi un amen. Écoutez, Dieu ne se voit pas visiblement, mais Dieu est bon. Vous savez, certaines choses que nous faisons Si Dieu était physiquement visible On allait être tellement sain Tellement sain Parce qu'il n'est pas visible hein, Physiquement C'est pour cela Certaines choses, on le prend comme ça Certaines situations, tu ne peux pas Avoir peur de recommencer à zéro. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, j'ai observé dans tous les commandements, j'ai l'obéi. J'ai tous pas la femme d'autrui, je ne vole pas, je ne fais pas du mal, J'aide les gens. Mais qu'est-ce qui manque encore pour que je puisse hériter le royaume des cieux? Ce que j'ai aimé dans la Bible, la Bible dit ceci, Jésus lui regarda avec un regard de l'amour. Il lui a dit ceci: rentre, vends tous tes biens. Après, distribue d'autres chez les pauvres. Tu hériteras le royaume, hein? Dessus. Jésus avait juste regardé son attachement avec ses biens. Donne-moi un Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen. amen. Quand tu es attaché avec quelque chose, frère, ça va être difficile que tu acceptes de commencer à zéro avec Dieu. Frère, nouveau, départ pas avec Dieu. Ça demande un choix. Moi, ça m'étonnerait sincèrement. Tu viens à l'église pour passer des heures du temps Où tu peux faire d'autres choses Des heures du temps Cloué sur une chaise Tu peux balader Quelque part Faire des trucs, voir des amis Mais Des heures du temps à écouter quelqu'un Parler Et lorsque tu écoutes toutes ces choses Tu sors dehors Tu oublies complètement tout et devant une circonstance que tu as écouté la parole de Dieu, tu bavoues pas fou la parole que tu as écoutée, tu le fais quand même. Frère, quand tu veux faire un choix, il ne faut pas avoir peur. La peur te passera à côté de ta bénédiction. Tu avais déjà commencé quelque chose. Tu avais déjà fait une chose. Mais Dieu n'était pas là. Ton choix, Dieu avait fait ça seul. Il ne faut pas avoir peur de recommencer à zéro avec Dieu. Peut-être quand tu montais, tu montais avec l'escalier. Mais lorsque tu commences avec Dieu, ça sera encore plus vite et plus sécurisé, ce qui est bien. Plus sécurisé. Regardez Zachée La Bible dit Il a attendu On parlait de Jésus Jésus faisait que passer La Bible dit Il a fait des efforts Pour pouvoir voir Jésus Jésus a dit aux gens Laissez-les venir vers moi Aujourd'hui je mangerai dans sa maison Zaché, hein? Zachée C'était pas une bonne personne en réalité, c'était un voleur de l'argent des gens. Parce qu'il était un collecteur des impôts. Et ces gens, c'était des personnes qui sont connues. Zaché, en d'autres mots, ils s'en foutait de ce que les gens peuvent dire de lui. Mais il a fait un choix de venir vers Jésus afin que sa vie soit sauvée. Vous savez, il y a eu un temps au pays... Quand quelqu'un tombe dans cette maladie de tuberculose, il garde. Il dit à personne. Et beaucoup ont perdu la vie comme ça. On lui dit, va à l'hôpital pour prendre les médicaments. Les 50 comprimés, là, il les est Il garde. Vous allez commencer à voir les gens, ils vont continuer à maigrir. À maigrir. Mais il a quoi Il a quoi Et quand il va mourir, ah, il avait tuberculose. Pourquoi C'était une maladie que les gens méprisaient. Et à cause des regards des gens, beaucoup ont perdu la vie. Frère, le péché est plus dangereux que cette maladie-là. Tu peux commencer à garder, à protéger cela. Mais sache-le très bien. Un jour, ça te détruira toi-même. Et si Dieu a besoin. Donner ce message c'est aussi pour te dire tu dois faire un choix, Amen. tu viens avec moi pour sauver ta vie. Il ne faut pas avoir peur de recommencer à zéro. La, la manière dont tu prends ces choses là, les gens te voient seulement tu, tu, tu, tu, tu roules dans de belles voitures. Ils te voient seulement avec, tu, tu marches avec des personnes bizarres. Les gens, ils te voient seulement que toi, tu, tu, tu as toujours l'argent. En fait, la source, est les gens ne savent pas. Et ceux qui sont tout autour de toi, ils savent que s'ils sont avec toi, ils vont bien manger, ils vont bien faire des choses. Mais bizarrement, ils ne te demandent pas aussi. Tout cela, ça vient hein? d'où? Est-ce que tu peux faire un choix? à recommencer à zéro. Josué s'apprête à 1, 1, 8. Dieu dira à Josué, n'est pas père, prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Vous savez que servir Dieu, ça fait aussi père. Hein? Alléluia. Alléluia Amen. Servir Dieu je vous dis ça fait au super Regarde les regards que les gens vont commencer à te voir Ils se croient qu'il est qui? Ils pensent que c'est lui qui est le plus saint Ils pensent que c'est lui seulement qui lit la Bible C'est lui seulement qui prie La charge que Dieu avait donnée à Josué Josué avait vu comment est-ce que Moïse avait souffert avec les enfants d'Israël Ce n'était pas facile Et Dieu connaissait que si je n'encourage pas Josué Il ne va pas accepter de continuer de conduire les enfants d'Israël Il lui dira d'abord pas hein, courage Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'acceptent plus de servir Dieu. Non, parce qu'ils n'ont pas de capacité. Mais parce qu'ils ont peur. Je ne vais pas des problèmes. Je viens seulement à l'église, j'ai pris, je rentre chez moi tranquillement. Je ne vais pas hein, des problèmes. J'ai vu même certaines personnes qui vont commencer à garder l'argent. Eh, hey, hé hey, pasteur. Non, non, non, non, non, non, non. Je ne veux pas hein, des problèmes. ok, tu vas commencer juste à faire un protocole là-bas, comme ça tu fais t'asseoir les gens et tout. Eh hey, pasteur, moi, vaut mieux que je reste mon demi. Simple, je vais pas hein, des problèmes. Écoutez, il y a certaines choses qui sont attachées dans le service de Dieu. Je peux t'assurer à 1000%. Il y a certaines choses qui sont attachées au service de Dieu. Dieu peut commencer à combattre pour ta famille Dieu peut enlever une maladie qui est héréditaire dans ta famille Pourquoi Non parce que tu as prié, non parce que tu as donné l'offrande, Mais parce que tu arrives ici juste pour servir Dieu Amen. Il y a certaines bénédictions qui sont attachées à servir Dieu Amen. Vous savez en réalité Gloire à Dieu quand je suis arrivé j'avais ta même mal. Pendant que je parle, je me sens bien. En réalité, je ne devais même pas rester devant vous, prêcher la parole. J'ai passé toute la semaine comme ça. Je sortais même pas hein, dehors. Je ne travaillais pas. Il y a une journée que je passais du matin jusqu'au soir. Ça fait tellement mal. Tu penses quoi Parce que j'aime bien beaucoup prêcher Parce que je suis pasteur Non. Je sais qu'en servant Dieu, tu déclenches d'autres circonstances. Écoutez, dans nos familles, on a certaines personnes qui nous aiment, et on a certaines personnes qui ne nous aiment pas. Dans nos entourages, il y a certaines personnes qui nous donnent l'impression de nous aimer. Finalement, ils ne nous aiment pas. Il y a certaines personnes qui ont collaboré avec eux On parle avec eux On est tellement bien avec eux Tu penses qu'ils t'aiment, en réalité ils t'aiment hein? pas Tu ne sais pas Et des choses comme ça Dieu te défendra pendant que tu es en train de les servir Il y a des bénédictions qui se déclenchent Quand tu sers Dieu Tu ne peux pas avoir peur de servir ton Dieu surtout quand il a la capacité Amen. frère c'est un choix c'est un bon choix qui peut t'amener encore plus loin tu dois désirer cela dans ton cœur, de servir Dieu c'est déjà un bon choix de venir dans la présence de Dieu, c'est un bon choix mais je te conseille ne t'arrête pas seulement là Continuez à servir Dieu. Moi, j'oublie jamais ça. On est arrivé à Lyon. La neige tombe. On m'appelle, on va aller faire la délivrance quelque part. Je, tu n'oublies jamais ça. À l'époque, on habitait dans le foyer des Mormons. Ces foyers-là, très sales. Tu ne peux pas entrer dans les toilettes facilement c'était ici alliance Lyon 6 e on a parlé avec un frère quand on finit la délivrance, il va te prendre il va te déposer au foyer finalement le frère a été insupportable neige et j'ai commencé à faire pire et à cette époque là je mettais la veste mais pas avec le manteau avec une jaquette dessus mais je suis en Europe mais cest juste pour servir Dieu. Peut-être que tu es en train de penser, non. Aujourd'hui, pasteur, il porte la veste parce que. Mais ça a commencé avec des choses compliquées. Non, mais il ne comprend pas ma situation. Non, ça a commencé avec des choses hein, compliquées. Frère tu serres Dieu il y aura des portes qui va s'ouvrir par elle-même il n'y a personne qui va la forcer personne, personne, personne personne qui va la forcer ça va s'ouvrir à elle-même voilà pourquoi pour faire un choix de servir Dieu il faut pas que quelqu'un te pousse c'est un choix à faire Mmh, Donne-moi un amen. Je vais parler 10 minutes sur l'influence. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Proverbe 18, 24. Lisez-moi ces deux versets. Allez, Proverbe 18, 24, s'il te plaît. Proverbe 18, 24. Proverbe 18, 24. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. La parole, de Dieu. la parole est de Dieu. Amen. Il y a des amis qui mènent dans le malheur. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur. Il est tel ami puis attaché qu'un. Donne-moi un ouais. Donne -moi amen. Ouais. Donne-moi un amen. Ouais. Écoutez, je te dirais, déjà, avoir des amis, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais avoir des bons amis, c'est mieux. Et comment connaître ces bons amis, c'est le problème des temps. Donne-moi un amen. amen. Il y a certains amis, ils sont avec toi parce que tu les donnes, tu les soutiens. Donne-moi un amen. amen. Mais lorsque tu seras dans le besoin, ils ne seront plus là. Mais un bon ami, c'est comme un frère pour toi. Écoutez. Il y a certaines personnes qui peuvent t'influencer pour suivre des bons chemins. Mais il y a certaines personnes qui peuvent t'influencer pour suivre des mauvais chemins. Voilà pourquoi lorsque tu veux faire un choix, il faut faire très attention de ne pas être influencé par des mauvaises personnes moi j'ai toujours dit ceci je ne refuse pas des conseils mais je prends des conseils il des personnes qui m'aiment si tu m'aimes pas tu me donnes les conseils même si ces conseils c'est bien je les prends hein? pas mmh, alléluia. écoutez une chose la Bible dit ceci priez pour vos ennemis de prier pour les ennemis De aimer ceux qui vous persécutent Cela veut dire quoi Tu peux prier pour quelqu'un Seulement si tu l'aimes Mais aimer quelqu'un cela ne veut pas dire De partager la vie avec lui Donne-moi un amen, amen. amen. Aimer quelqu'un cela veut dire Je ne veux pas de mal arriver à cette personne là Je vais le soutenir dans la prière Je peux ou ne pas aller dans sa maison Mais je l'aime Une personne peut te donner conseil Mais s'il t'aime pas Derrière ces conseils là Ça peut être ta destruction Tout conseil n'est pas bon à prendre On prend des conseils aux gens qui t'aiment Une personne qui t'aime Il peut te donner un conseil Qui peut te faire très mal au cœur. Mais son objectif est de te voir bien. Voilà pourquoi lorsque tu aimes une personne, il ne faut pas avoir peur de lui dire la vérité. Dire à quelqu'un la vérité, c'est aussi un signe que tu l'aimes. Tu veux qu'il soit bien. Tu veux qu'il change. Mais quand tu es avec un ami, lorsque tu fais des bêtises, il t'encourage. Fais très attention à cet ami-là. n'acceptez pas à être influencé peut-être je peux te choquer même nous les pasteurs des fois on vous met dans des problèmes je dois connaître pourquoi tu peux faire ce choix là tant que moi je connais pas je commence à te donner des conseils sur les choix que toi tu veux faire ça ce n'est pas un bon conseil Ça, ce n'est pas un bon conseil. Frère, je vais te dire une chose. On a tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour diriger, conduire, consoler et nous révéler des choses qui sont cachées. Donne-moi un amen. amen. Oui, on est des personnes que Dieu a mis devant vous pour pouvoir vous aider. Mais cela ne t'exclut pas à prier Dieu et à chercher Dieu dans certaines situations. Donne-moi un Amen. amen. Surtout, il faut faire très attention aux serviteurs que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que tu connais, encore mieux. Moi, j'ai connu une sœur en Angola. Elle était trop proche de moi. Presque une famille, elle voulait se marier. Imaginez en Angola, l'homme il va commencer à te donner 100 dollars juste pour aller au marché. Et ces 100 dollars là, c'est pas que tu vas préparer la nourriture de des jours, non. Chaque jour il vient, il te laisse l'argent à manger. 100 dollars, vous n'êtes pas toi dans la maison, tu es seul. Et lui, quand il vient, des fois, il prend juste les petits chouas. Un petit poisson, il mange et tout, il rentre. Mais lorsqu'il vient, des jours, souvent, il donne encore 100 dollars. C'est bien, hein? Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une histoire inventée. Je vis ça dans la yeux. Il est allé voir son pasteur. Je vais me marier avec cet homme. Allez-y. Ils ont commencé à avancer, avancer, avancer. Mais malheureusement, l'homme est mort sur le pied de la sœur. Comme ça, le Messie est mort. Et la famille a commencé à mettre la pression. Il faut remettre tout de notre frère. Écoutez. Soyez influencés par le Saint-Esprit. Attachez-vous avec des hommes qui ont des révélations du Saint-Esprit. Quand il te dit quelque chose, tu es convaincu de la chose, tu pries ton Dieu, tu sais que pas aujourd'hui, mon démon aussi, ça serait bien. Méfiez-vous des prophéties, des paroles de connaissance, je sais pas quoi. Dieu, c'est un Dieu qui parle d'une manière et d'une manière autre. Donne-moi un amen. amen. Il y a certaines choses qui arrivent dans, les, dans la vie de nos enfants de Dieu. Normalement, ça ne devait pas arriver. Ça arrive parce que des fois, nos choix ont été influencés quelque part. Les choix, c'est quelque chose que tu ne peux pas jouer à ça. Donne-moi un amen. amen. Je vais m'arrêter là. La dernière chose que je vais te dire, il n'y a pas seulement de mauvaises influences. Pour que tu puisses devenir chrétien, le Saint-Esprit devait dominer sur toi, devait t'influencer à un bon comportement, une bonne langage, la façon bien de faire les choses. Quand tu es influencé dans un bon côté, c'est aussi pour influencer les autres dans venir le dans les bons côtés. Donne-moi un amen. Mais un bon ami, un bon ami, un très bon ami, il n'acceptera jamais de voir l'erreur. Voilà pourquoi j'avais dit, faisons des bons choix avec les personnes que nous devons marcher avec. Tout le monde n'est pas quelqu'un d'ouvrir ton cœur parce que il parle bien. Non. Mais tu dois toujours, toujours réfléchir pour être influencé, toujours par des bonnes personnes. Les choix, les choix, les choix, les choix, c'est important. Aujourd'hui, je parle de père et je parle de l'influence. Je t'inviterai le dimanche prochain parce que je vais parler de la prière dans les choix et je vais parler de la séparation dans les choix. Parce qu'il y a certains choix qui nous séparent des gens. Amen. Et on doit prendre des décisions de se séparer avec certaines personnes. Hmm. Tu vois seulement tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu, tu es bloqué. Au lieu d'avancer, tu commences à réquiller, à réquiller, à réquiller, à réquiller. Donc toi, tu fais aller, retour, aller, retour. Peut-être c'est à cause d'un choix que tu avais fait un jour. Mais je te dirais, ce n'est pas encore trop tard. Les dieux que nous prions, c'est un dieu qui restaure des vies. Est-ce que tu peux incliner ta tête pour prier garde moi ô Seigneur fidèle à toi, gardez-moi, ô Seigneur fidèle à toi, j'ai un tu veux faire un choix est-ce que c'est ce que tu es fait de toi tu as réfléchi tu as pris le temps peut-être tu as peur de prendre une décision parce que les gens te regardent très mal parce que les gens te jugent très mal, mal. peut-être tu as peur de prendre une décision parce que c'est là-bas qui est ta source C'est là où tu prends tout à manger, à boire Tu veux pas, tu ne veux pas servir Dieu Parce qu'il y a tant de problèmes Tu ne veux pas des problèmes Mais Dieu Est capable de faire quelque chose Il peut réparer des choses en toi il t'était dirigé pour faire un bon choix. Jérémie 33,3, il dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Il a rajouté des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est capable de te montrer. Un bon chemin pour faire un bon choix. Est-ce que tu peux prier? Et laisse d'avoir prié au nom de Jésus.